je travaille dans un bureau, je n'ai pas tellement de risques professionnels. Alors étonnamment, le secteur tertiaire est le secteur le plus touché par l'absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles. Pourquoi C'est très simple, le travail a beaucoup évolué, il y a énormément de sédentarité et de travail administratif qui génère d'autres risques professionnels. Donc non, il n'y a pas besoin de porter des cartons pour se faire mal, il y a plein d'autres activités qui génèrent certaines contraintes qui vont avoir un impact sur la santé.